Ben, moi je me suis pas trop posé la question puisque les prairies les, les prairies euh, permanentes sont pâturées. Donc je fais seulement des coupes d'appoint de, quand j'ai trop de stock sur pied je, je fauche mais euh. donc justement avec le comme avec le pâturage en dynamique c'est des petites euh, parcelles pour moi c'est beaucoup mieux j'en fauche une ou deux et comme ça je redémarre sur euh, des parcelles où l'herbe est de bonne qualité. Donc moi je fais jamais de foin, ces parcelles-là elles sont. Faucher et en rubané deux jours après, euh, le but c'est de débarrasser. Moi tout le foin c'est sur des prairies temporaires, donc euh, et aujourd'hui j'ai pas l'objectif de planter dans mes champs parce qu'on n'a pas des grandes parcelles ici. Donc autant les prairies ça s'y prête bien que dans les champs, c'est pas du tout mon objectif. Voilà.